Ingrid. n'est pas François. Voilà. et eh oui, coucou Ingrid, je t'ai coupé la parole mais bienvenue Ingrid des de tisserands. Très bien, eh ben Aurélie, je te passe la parole et merci beaucoup pour 40 minutes. C'est parti. Okay. Ben merci, merci à tout le monde, merci à toi de l'organiser et puis merci à, à vous tous et toutes d'être là ce soir. Donc, oui, pour euh, ré, reprendre rapidement pour euh, les deux personnes, je crois qui viennent tout juste d'arriver, on a 40 minutes de présentation, atelier financement participatif, pardon, et 20 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le petit chat euh, sur le côté ou euh, à noter vos questions sur un petit bout de papier et on voit ça euh, dans la foulée juste après. Euh, normalement vous voyez toujours bien la présentation avec notre énorme logo super et donc vous voyez aussi quand je passe d'une slide à l'autre ça fonctionne parfait génial donc un petit mot de présentation très rapide même si on est quand même dans un écosystème qui se connaît pas mal il se peut que certains certaines d'entre vous ne, ne connaissent pas encore euh, la nef ou, ou zest, hein, zest sans doute plus d'ailleurs. La NEF, donc Banque Éthique, euh, qui a euh, créé sa propre plateforme de financement participatif en 2016, ZEST, donc, que je fais là pour vous présenter très rapidement. Et après, on passera vraiment euh, au, au vif du sujet qui vous intéresse euh, plus vivement, qui est le financement participatif. On est, je, je, je préviens tout de suite, parce qu'on est exactement sur le même modèle que la NEF. La NEF ne finance que des projets euh, qui s'inscrivent dans l'écologie, le social ou la culture. Donc Zest, étant sa filiale à 100%, fait exactement la même chose. Nous, on ne finance pas, on aide, on accompagne pour que vous puissiez trouver un levier financier, souvent complémentaire au levier bancaire ou alors qui remplace complètement un éventuel prêt. On va voir ça, ça fait partie des différents objectifs que les projets peuvent avoir. Hop. Donc la présentation de ce soir, ça va consister à d'abord vous parler de ce qu'est le financement participatif dans les grandes lignes, en faisant vraiment un résumé très très court. Ensuite, on enchaînera pour, pour voir comment bien se préparer. Certains, Certaines d'entre vous ont déjà réalisé une campagne de financement participatif. S'il y a des choses qui vous parlent ou si vous aviez choisi un modèle complètement différent, ce serait intéressant de pouvoir partager vos expériences tout à l'heure dans, dans l'échange de 20 minutes qu'on aura ensemble. Et après, je vous laisserai la, la, les slides magiques qui vous permettra de reprendre contact avec nous si jamais vous avez des questions qui vous viennent un petit peu plus tard. Ou si vous voulez préparer votre campagne de financement participatif. Donc, quand je dis « nous », c'est Hélène et moi, les deux là sur, sur les photos. On est en fait deux, on, ça peut paraître assez peu, mais en fait, on est deux personnes à 100 sur l'accompagnement des porteurs de projets. Euh, donc, on est salariés de la NEF, hein, toutes les deux, et on est mis à disposition pour uniquement l'accompagnement des porteurs de projets. C'est notre point d'orgue, c'est euh, notre métier euh, tout le temps, tout le temps, ça, et l'administration de la plateforme, effectivement, enfin, évidemment. Euh, donc, euh, pour tout ce qui est compta, RH, évidemment, c'est la NEF hein, qui s'en occupe et nous, on est là uniquement pour les porteurs de projets qui sont soit en préparation de campagne, soit en pleine campagne de financement participatif, soit en mode un peu bilan, parce que du coup, on peut aussi proposer des rendez-vous pour, euh, après euh, la campagne, comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est moins bien passé, puisque ça arrive aussi. Petite précision, pardon, sur Zest, on est sur le mode don, avec ou sans contrepartie, et le mode pré-vente. Si jamais vous avez des questions sur le prêt participatif, le capital euh, ou, euh, ou les royalties, je peux peut-être essayer de vous répondre, mais ça ne va pas être ma spécialité. Et donc pour ça, je peux vous orienter vers des acteurs euh, qui pourraient répondre à ce besoin-là. On peut, si jamais vous avez des questions pour savoir à quel besoin ça peut répondre pour vous, on pourra voir ça ensemble lors d'un prochain rendez-vous, parce que chaque forme de financement participatif peut répondre à un besoin. Nous, on va vraiment être sur le don ou la prévente, Sachant que le don, c'est un terme assez impropre si vous êtes sous forme entreprise. Pour une association, on va vraiment parler de dons. Pour une entreprise, on va plutôt parler de produits ou de revenus. Mais bon, le, le système est exactement le même. Là, c'est juste une écriture comptable euh, et donc qui intervient à la fin de la campagne de financement participatif. Alors du coup, si je vous parle de campagne de financement participatif, certains certaines d'entre vous sont déjà euh, super professionnels dans le domaine parce qu'ils ont déjà expérimenté tout ça, soit parce qu'ils ont euh, eux-mêmes... Euh, réaliser une campagne, soit parce que peut-être vous avez contribué à une campagne de financement participatif. Dans les deux cas, vous avez un petit peu d'expérience et c'est toujours très intéressant. Euh, si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est, il faut voir que c'est une page, une vitrine Internet euh, qui vous permet de mobiliser un maximum de citoyens autour de votre projet pour euh, leur euh, euh, demander, hein, de, pour les solliciter financièrement et leur proposer la plupart du temps, des contreparties en fonction du montant qu'ils vont vous donner. L'intérêt de passer par une plateforme de financement participatif, c'est que vous avez votre vitrine donc, qui, qui vous permet d'avoir une campagne avec un compteur, un compteur temps et un compteur argent et un compteur contributeur aussi. Le compteur argent, c'est ce que vous avez collecté euh, ou ce que vous êtes en train de collecter par rapport à l'objectif que vous fixez. Le compteur contributeur, c'est le nombre de personnes qui viennent euh, vous soutenir. Et le compteur temps, euh, bah, c'est une campagne. Donc, une campagne, elle a un début et elle a une fin, forcément. Euh, si vous n'avez pas ça, c'est que ce n'est plus une campagne euh, de financement participatif, c'est un formulaire de dons en ligne euh, qui permet de, vous, euh, de, de, de, faire, de collecter des adhésions tout au long de l'année, euh, par exemple, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c cette campagne de financement participatif, avant de se lancer, euh, ce qui est super, super important, c'est de prendre le temps de se préparer. Pour vous, et dans le cadre de la campagne, il n'y a rien de pire que de se précipiter en se disant « Tiens, ce serait bien de faire une campagne, j'aurais bien aimé recevoir l'argent le mois prochain, je lance ma campagne tout de suite » on verra ce que ça donne. Si vous partez comme ça, il y a de fortes chances pour que vous vous mettiez en souffrance, hein, tout simplement, parce que ça ne va pas forcément très, très bien se passer. Et donc, il ne faut pas négliger le temps qu'il faudra y consacrer. Et donc, pour ça, l'idéal, c'est de prendre contact avec quelqu'un de la plateforme si jamais vous n'avez pas trop d'expérience dans ce domaine-là pour... Euh, commencer à apprendre à présenter son projet parce que nous forcément on va vous questionner et donc euh, tout de suite si euh, vous n'avez pas les bonnes réponses, ou si vous vous sentez un petit peu perdu c'est que vous allez ramer un petit peu euh, pour la présentation devant un public donc ça permet de le travailler un petit peu ça, de, de travailler un peu son approche et d'affiner euh, sa façon de communiquer et donc euh, d'apprendre à mobiliser euh, son réseau et d'accroître sa communauté euh, la chose qu'il faut bien avoir préparée aussi, c'est d'être sûr, surtout quand on est un collectif, des objectifs qu'on veut euh, fixer. Quand on est tout seul, les objectifs, on les décide et tout va bien. Mais quand on est un collectif, si on veut pouvoir s'appuyer sur le collectif au moment de la, du financement participatif, ce qui est très important de faire, eh bien à ce moment-là, il faut d'abord se mettre d'accord tous et toutes entre vous avant de pouvoir se lancer. Après, là, je parle à des, des professionnels de la démocratie participative en général, mais mais c'est toujours bien de le rappeler quand même. Voilà. Et donc, pour préparer sa campagne, il faut choisir quand se lancer sans se précipiter, déterminer les enjeux et les besoins de son projet. C'est super important. Pour nous, c'est même euh, euh, primordial, parce que du coup, à la nef, on prône la transparence et la pédagogie. Donc, on va demander exactement la même chose, les mêmes exercices aux porteurs de projet. Et ensuite, le conseil qu'on va vous donner, c'est d'avoir toujours des contreparties à proposer, sauf si votre projet est dans, dans une impasse, que vous, euh, vous faites une campagne pour sauver le projet ou quelque chose comme ça, auquel cas ça peut, euh, peut s'entendre, euh, le fait que vous ne proposiez pas de contrepartie. Mais si vous en avez, ça peut vraiment euh, permettre de mieux impliquer les contributeurs et de les remercier à la hauteur du don euh, qu'ils vont vous faire. Voilà, mais ça, on pourra le voir vraiment plus en détail après. Les intérêts du financement euh, participatif. Il y en a plusieurs, ça dépend complètement de votre projet. Le premier, ça va être soit de lever des fonds pour un besoin très précis. Tout à l'heure, on évoquait bah, une chaudière ou, ou voilà, des travaux très précis à faire. Plus c'est précis, mieux c'est, parce que vous permettez vraiment aux contributeurs de savoir à quoi se destinent les fonds qui vont être collectés. Donc ça, c'est important pour que les gens puissent s'impliquer et puis pour qu'ils puissent aussi savoir ce que va donner euh, les 50 ou les 100 euros qu'ils vont mettre euh, dans votre projet. Euh, ensuite, un autre intérêt évident, peut-être, mais c'est faire connaître son projet ou tester son idée. Euh, tester son idée, ça c'est plutôt quand on va sur le mode prévente. Par exemple, je fais euh, des cosmétiques, je veux tester euh, un déodorant euh, bio. Euh, bon, bah, je le fais tester sous le mode de prévente avant de lancer dans des investissements. Vous, vous allez plutôt être sur Enfin, sans doute, sur le côté faire connaître son projet. Sauf si tester une partie de votre projet, c'est peut-être tester un nouveau point d'activité, tester la mise en place d'ateliers pédagogiques autour du zéro déchet, par exemple, ce genre de choses. C'est carrément possible. Euh, mais en tout cas, faire connaître son projet, ça, c'est un des euh, besoins auxquels répond le financement participatif qui est commun à tous les projets. Euh, parce qu'on euh, utilise cette campagne et ce temps pour communiquer à fond, à fond, à fond à tout le monde et rendre son projet le plus visible possible, d'abord sur son territoire et après en élargissant tout ça. Et enfin, évidemment, c'est avoir un levier financier pour accéder à d'autres financements. Ça, c'est pas ce qui ressort le plus souvent, c'est vraiment les deux premiers qui ressortent le plus souvent. Mais le levier, ça veut dire par exemple avoir un nouvel argument pour aller convaincre. Euh, des investisseurs ou des mécènes pour dire, voyez, mon projet, euh, il mobilise beaucoup, beaucoup de personnes, ça fonctionne bien euh, sur le territoire, donc pourquoi pas vous Ou alors pour aller voir le banquier en lui disant, voilà, grâce à ce financement participatif, on a un apport supplémentaire qui solidifie vraiment notre plan de financement. Donc maintenant, euh, merci, euh, Monsieur Dame, le banquier, euh, de bien vouloir euh, nous aider. Ça, c'est les intérêts principaux du financement participatif. Selon votre cas de figure, vous allez euh, peut-être euh, trouver un nouveau. Hein, Ce n'est pas, pas rare. Donc, là, en tout cas, pour, pour bien se préparer dans votre campagne de financement participatif, il y a sans doute des questions que vous posez déjà, comme euh, quand se lancer euh, Combien de temps va durer ma campagne de financement participatif pour bien faire Ça, ça va répondre. Euh, euh, on va y répondre dans euh, la partie calendrier. Ensuite, l'objectif. C'est quoi un objectif raisonnable Qu'est-ce que permet le financement participatif ou quelles sont ses limites Ça, on va le voir dans les objectifs. Les contreparties, on a commencé à l'évoquer très rapidement, mais on pourra vraiment s'attarder dessus un tout petit peu plus. Et puis, les étapes pour communiquer, pour bien réussir sa campagne de financement participatif, il est important de suivre ce qu'on appelle la règle des trois cercles. Et ça, on va essayer de le voir de le balayer, parce qu'en général, ça, ça fait tout un rendez-vous d'environ 40-45 minutes avec les porteurs de projet cette partie des trois cercles. Donc, le jour où vous avez vraiment une question, que vous êtes en votre préparation de campagne, on pourra vraiment voir ça dans les détails. Aujourd'hui, on va voir euh, la, la théorie euh, en gros. Quoi. Voilà. Donc, pour le calendrier, il y a la question « quand se lancer ?». Pour y répondre, il faut d'abord se dire qu'il faut que ce soit le bon moment pour vous. Le bon moment pour vous, c'est le bon moment pour vous personnellement, individuellement ou collectivement. Euh, c'est quoi votre calendrier du moment Si jamais vous êtes déjà débordé par euh, plein d'activités, que vous êtes bénévole dans euh, trois associations, que vous avez euh, deux boulots, euh, des enfants et une vie sociale à gérer, euh, il y a un moment il faut se dire qu'on n'est pas des robots et que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour vous de vous lancer. Parce que encore une fois, là, ça voudra dire peut-être vous mettre en souffrance, alors que l'idée, c'est quand même de prendre du plaisir pour communiquer, communiquer, par exemple, sur un projet dynamique. Donc, si ce n'est pas le bon moment pour vous, ce n'est pas le bon moment du tout. Voilà, ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut, qu faut se dire. Ensuite, ça va être le bon moment pour le projet. C'est-à-dire que plus vous vous approchez d'un euh, événement euh, majeur pour le déroulé de votre projet, mieux c'est parce que vous aurez des choses très concrètes à raconter sur votre projet, et qu'en plus, vous aurez euh, des choses dynamiques à raconter, euh, et plein de choses différentes. Donc, quand on se, on se rapproche d'un événement, comme si on veut organiser euh, des chantiers participatifs, bah, peut-être faire coïncider la campagne de financement participatif avec euh, le, le, peut-être la fin de la campagne, avec le début du chantier, ou, ou l'inverse, euh, la fin des chantiers participatifs, et du coup, derrière, on enchaîne avec le financement par... Enfin, chantier participatif d'abord, financement participatif, ensuite quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'on a l'énergie, la volonté de faire les deux en même temps. À ce moment-là, il faut quand même être assez nombreux, euh, parce que ça fait des journées un petit peu longues. Mais voilà, quand on a une belle activité en ce moment sur son projet, c'est que c'est le bon moment pour en parler, en général. Après, il faut voir au cas par cas. Ensuite, il faut voir qu'il y a des moments plus propices que d'autres dans le financement participatif. Et ça, ça ne va pas dépendre de vous. Euh, ni de votre projet, ou en tout cas pas directement, c'est que par exemple, le mois d'août n'est pas le mois le plus propice de l'année pour réaliser une campagne. Les gens sont majoritairement en vacances et donc quand on envoie un mail à quelqu'un qui est en vacances, ben, il va mettre 15 jours, 3 semaines, voire peut-être plus pour prendre connaissance de ce message. Parce que quand on est à la montagne ou à la mer et qu'on reçoit un mail qui nous dit qu'il y a une campagne de financement participatif, ça ne fait pas vraiment partie de nos priorités. Donc, on a plutôt tendance à aller sur les réseaux sociaux pour publier des photos de vacances, ou à dire coucou à la famille rapidement, mais pas vraiment répondre à des sollicitations de financement participatif. Donc là, ce mois-là est assez creux. On peut même dire de mi-juillet à fin août, ce n'est pas super. Si en plus dans vos réseaux, vous avez beaucoup de papa-maman ou que vous l'êtes vous-même, à ce moment-là, il vaut mieux s'éviter en plus euh, la rentrée scolaire. Donc, début septembre, évitez-le parce que beaucoup de parents sont très pris. Il faut euh, s'occuper des fournitures, des enfants, euh, des activités périscolaires. Enfin, la, la galère du début du mois de septembre. Donc, forcément, si on veut euh, laisser un petit peu souffler les gens et euh, espérer que ça réponde pas mal, il vaut mieux laisser passer ça. Sauf à ce que votre projet soit vraiment dans une zone très touristique, auquel cas, pourquoi, pas, euh, pourquoi ne pas profiter du mois de juillet et du mois d'août qui pourrait assurer une meilleure communication. Mais là, c'est un cas, à part. il faut vraiment que ça corresponde à votre activité habituelle. Ou alors, euh, ou alors que votre projet soit directement lié avec la parentalité, auquel cas, euh, fin août, début septembre, ça peut évoquer des choses pour, euh, pour certains parents. Il faut voir. Mais euh, globalement, dites-vous dites que l'été, il vaut mieux éviter. Les très, très bonnes périodes, c'est le printemps, l'automne. où Là, vous êtes sûr euh, de pouvoir euh, compter sur euh, la présence euh, d'un maximum de personnes euh, dans vos réseaux et dans les nouveaux réseaux que vous voulez euh, essayer d'aller attraper. Euh, dernière, dernière chose, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, sauf si vous avez des super cadeaux de Noël éco-responsables à proposer sous le sapin, euh, il vaut mieux éviter aussi, parce que là, on a le portefeuille qui est très, très sollicité par les fêtes de fin d'année, entre prendre le train pour aller voir la famille, faire des super cadeaux, euh, faire des bons repas. Euh, ben, en fait, euh, là, le portefeuille en prend un coup. Et donc, euh, répondre au financement participatif sur ce mois-là, ça peut être un peu compliqué. Même si on a très envie de vous soutenir, on va plutôt se dire, bah, je vais attendre un petit peu avant de le faire. Donc, ce pas forcément le meilleur moment. Ça dépend aussi de votre projet et des contreparties que vous allez offrir. Mais globalement, ça, c'est les deux périodes noires qu'il vaut mieux éviter. Ensuite, la question sur le calendrier, ça va être quelle durée pour ma campagne La durée idéale, c'est évidemment la vôtre, hein, d'abord. Mais il faut se dire que le temps que vous allez y mettre, comme on doit refléter vos possibilités, les possibilités que vous avez à y mettre et l'énergie que vous pouvez y mettre. C'est-à-dire que vous allez choisir entre euh, courir un sprint ou un marathon, euh, parce que l'effort sera exactement le même. Si vous visez euh, je sais pas, 10 000, 15 000 euros pour votre financement participatif et que vous décidez de faire ça en une très, très courte période, c'est-à-dire environ 20 jours, ça c'est court hein, comme financement participatif, pourquoi pas, c'est peut-être faisable, nous on vous fera confiance, mais on vous mettra en garde en disant « attention, ce que vous êtes en train de vouloir faire en 20 jours, dites-vous que vous auriez pu le faire » peut-être de façon plus souple, en 45 jours, qui est plus ou moins la moyenne de durée pour les projets. C'est à vous de nous dire, selon votre besoin, nous on dit attention quand les porteurs de projets choisissent de faire une campagne éclair en moins de 30 jours. Et on dit aussi attention quand les porteurs de projets veulent faire une campagne longue, qui potentiellement serait trop longue, et c'est-à-dire en général au-dessus de 60 jours. Donc, quand on donne ces conseils-là et qu'on dit ah, « attention, pas trop en dessous de 30 »,« attention, pas trop au-dessus de 60 », en général, les porteurs de projet coupent la poire en deux et choisissent 45. C'est vraiment à votre appréciation et en fonction de vous et de vos besoins aussi. Peut-être que vous avez des impératifs dans votre projet. À voir. En tout cas, dites-vous qu'au-delà de 60 jours, ça commence à être long, et pour vous, et pour les personnes que vous sollicitez. Parce que quand on sollicite des gens… On les sollicite une fois, deux fois, peut-être trois par mail. On apparaît sur les réseaux sociaux. On essaie d'apparaître dans euh, plusieurs canaux différents. Et au bout d'un moment, ça finit par envoyer un message qui n'est plus aussi positif que ça. Puisque euh, vous, euh, euh, au bout de trois mois, par exemple, on risque de se dire, mais attends, elle n'est pas finie cette campagne. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet Pourquoi j'en entends encore parler Ou alors, euh, pourquoi est-ce que je reçois encore un mail Je ne me suis pas inscrite à cette newsletter. Là, ce n'est pas bon. Une, un financement participatif. C'est le début de quelque chose. C'est le début de l'animation de votre communauté. C'est le début de l'aventure avec des contributeurs. Ce n'est pas la fin. Donc, euh, il n'est évidemment pas question de les épuiser et vous de vous fatiguer. Il faut réussir à parler de son projet de façon un petit peu nouvelle ou un petit peu plus fraîche à chaque fois et faire en sorte de ne surtout pas épuiser les gens derrière parce qu'au bout d'un moment, ils vont demander à se désinscrire d'une newsletter que vous n'aviez jamais préparée. Donc, ce serait quand même dommage. Voilà. Alors ensuite, dans, euh, dans les objectifs que nous, on promeut, je vais mettre tout de suite les trois, euh, on, on va parler euh, pour votre projet de transparence et de pédagogie, j'ai mis euh, avantage du capital, mais en fait, ce pas tout à fait de ça dont je vais vous parler juste après, et après, des chiffres clés. Parce que dans votre objectif, ce qui va être important, donc là, je suis passée un peu rapidement, mais euh, de, de, de la partie calendrier, à la partie objectif de votre campagne, l'objectif, c'est donc le le montant que vous allez viser, euh, euh, soit en bah ouais, prévente d'ailleurs, donc le nombre de préventes que vous allez réaliser, soit le montant que vous allez viser, selon le besoin que vous avez. Et donc, selon le besoin, et c'est là, là le mot magique, c'est que nous, on va vous faire parler, on va vous faire détailler votre besoin et les enjeux de votre projet. Donc, pour ça, ça veut dire faire preuve de pédagogie et de transparence. L'idée, c'est d'expliquer clairement à quoi vous destinez les fonds que vous aurez collecté. Dans le cas de figure où vous atteignez euh, rapidement votre, euh, votre objectif, qu'est-ce qui se passe avec l'argent supplémentaire, par exemple Ou dans l'objectif, euh, par, par exemple, dans le cas où vous n'atteignez pas tout à fait l'objectif, qu'est-ce qui se passe pour votre projet Ça, c'est des questions que nous, on va vous poser et que les contributeurs vont forcément se poser aussi selon euh, le moment où ils vont arriver euh, sur votre campagne de financement participatif. Donc, c'est important de pouvoir le noter. Dans votre page de campagne. Alors ensuite, l'avantage du capital, ça c'est, c'est parce que nous on fonctionne majoritairement en chaque euro collecté est acquis. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de commission sur le montant qui est collecté, parce qu'on prend une commission sur le montant qui est collecté à la fin de votre campagne de financement participatif. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, vous avez, euh, comment, il n'y a pas de, comment de d'impératif à réunir une certaine somme, c'est-à-dire que l'issue de votre campagne ne va pas donner le ton de l'avenir de votre projet. Et donc, puisque majoritairement les projets aiment fonctionner en chaque euro collecté est acquis, c'est-à-dire sans l'obligation d'atteindre son objectif, on fonctionne aussi comme ça. En vrai, on fonctionne sur mesure. Si jamais… Quand vous venez chez nous un jour, si vous venez, euh, si jamais vous nous dites, euh, j'ai parlé avec un banquier parce que euh, nous, notre projet, ce sera euh, 90 000 euros. On ne pourra pas passer tout par financement participatif. Donc, euh, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prêt et euh, du coup, on a besoin d'un petit apport. Le banquier nous demande absolument d'avoir tel apport. Si vous voulez faire passer ça sur votre campagne de financement participatif, là, clairement, il y a un enjeu très, très fort à réussir cette campagne, donc à atteindre l'objectif que vous visez. Donc, si c'est bien le cas, là, il est préférable de fonctionner en obligation euh, d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire le fonctionnement euh, qu'ont la majeure partie des, euh, des plateformes de financement participatif. Elles fonctionnent comme ça euh, pour s'assurer que vous allez tout donner euh, pour, euh, pour atteindre l'objectif que vous fixez et euh, du coup d'avoir euh peut-être la possibilité de minimiser un petit peu euh, votre objectif, c'est-à-dire si vous aviez besoin de 10 000 euros, mais que euh, vous avez un réseau qui est encore un petit peu euh, faible, bah, il est possible qu'on vous dise bah, 10 000 euros, ça va être beaucoup, vous êtes en risque d'échec, mettez plutôt 4 000 ou 5 000 euros, comme ça vous êtes sûr d'atteindre votre objectif. Ça, c'est souvent la marque de fabrique de beaucoup, beaucoup de plateformes qui fonctionnent avec l'obligation d'atteindre l'objectif. Nous, on a, pour ne rien vous cacher, la première année, on a fonctionné comme ça aussi. Euh, puisqu'on se cherchait, on ne savait pas trop euh, comment on voulait fonctionner. Et puis, on a trouvé qu'en fait, il y avait des gros biais euh, de fonctionnement à, à travailler comme ça, déjà parce que ça ne rend pas tellement service aux porteurs de projets, ça rend de grands services à la plateforme, hein. euh, parce que du coup, euh, on a un gros taux de réussite, les porteurs de projets se, se mettent un gros coup de pression, donc ils manquent sur, sur leurs objectifs, ils les mettent beaucoup plus bas, et en plus, ils participent eux-mêmes à leurs propres projets, donc se faisant un don à eux-mêmes, soit au début de la campagne, soit à la toute fin pour combler le trou. Ça fait qu'en général, on, on a des belles campagnes euh, à plus de 100 à afficher euh, <rire> sur, sur sa plateforme. Et donc, ça fait très plaisir à la plateforme. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte, nous, déjà qu'on avait une certaine gêne à, à prendre une commission sur les dons que les porteurs de projets se faisaient à eux-mêmes. Surtout que certains se mettent en difficulté, euh, c'est-à-dire qu'ils vont chercher euh, dans leur réseau très, très proche des parents ou des amis en leur disant « prête-moi de l'argent ». Je te rembourse dès que j'ai reçu euh, le, la, la collecte euh, que j'ai réalisée, euh, sachant que du coup, ils perdent quand même la commission qui est prévue euh, derrière. Donc, ça leur coûte de l'argent que d'avoir voulu réussir leur campagne. En vrai, s'il n'y a pas d'enjeu très, très fort, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'obligation réelle et concrète sur votre projet à fonctionner avec l'obligation d'atteindre votre objectif, nous, on n'a pas de raison de le faire. On est là comme soutien, comme outil au projet de la transition écologique et solidaire. Et donc, on n'est pas là pour vous mettre une, une règle qui nous avantage. Nous. voilà Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on fonctionne en ce qu'on appelle le kipito. Ne me demandez pas pourquoi tout est en anglais dans le financement participatif. En vrai, c'est chaque euro collecté et acquis. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, si c'est la formule qui vous va, c'est ça qui vous sera proposé. Si c'est plutôt l'obligation qui vous ira, ben, c'est ça qui vous sera proposé. C'est important de nous le dire. De toute façon, vous ne ressortirez pas du premier rendez-vous que vous aurez avec nous sans avoir répondu à cette question euh, ou en tout cas euh, d'un rendez-vous futur si jamais vous n'avez pas la réponse tout de suite. Parce que si vous recevez les fonds et que finalement, votre projet tombe à l'eau, vous pouvez vraiment faire confiance euh, aux contributeurs pour se rebeller, vous faire une publicité bien salée, voire vinaigrée. Euh, sur, euh, sur internet et les réseaux sociaux et en plus ils ont des recours juridiques pour euh, récupérer euh, ce qu'ils vous, qu vous avaient confié donc, euh, donc forcément ça veut dire des ennuis avec votre comptable avec votre juriste donc ça c'est vraiment pas drôle du tout, autant nous le dire très clairement oui mon projet a une obligation de réussite ou non il n'en a pas auquel cas il n'y a pas de souci on fonctionne, donc, chaque euro collecté est acquis voilà et puis euh, du coup la dernière chose sur l'objectif c'est avoir, des chiffres, euh, avoir les chiffres clés des moyennes et des médianes nationales. Ça, ce n'est pas fait pour vous dire « voilà ce que vous devez faire » ou « voilà les limites du financement participatif ». C'est plutôt fait pour vous positionner euh, en vous disant « ah tiens, à quel besoin je vais pouvoir répondre par le financement participatif sous cette forme-là » Parce que quand on est sur le prêt participatif ou euh, sur euh, le capital, on n'est pas du tout sur les mêmes montants. Hein. Mais là, ce que je vous donne, c'est tout projet confondu, tout secteur d'activité confondu, et sur toutes les plateformes en France, euh, la euh, Finance participative France nous donne les chiffres chaque année. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un projet collecte en moyenne autour de 4500 euros par financement participatif. Ça ne veut donc pas dire que c'est une limite, c'est une moyenne. Dedans, il y a un petit peu tout. Les champions du monde du financement participatif étant. Euh, les, les jeux vidéo, eux, ils arrivent à lever des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, très facilement parce que là, on parle au cœur des fans et des geeks, et donc <rire> le portefeuille va très, très vite. Euh, quand on est sur des projets qui, ont des, euh, euh, qui sont porteurs de valeur, c'est triste à dire, mais il y a une grosse concurrence. Le financement participatif a été fait pour les projets qui avaient des belles valeurs, à la base, c'était les ONG ou les, les grosses associations qui faisaient du financement participatif, pas forcément sur Internet d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, on est envahi par beaucoup, beaucoup de projets qui ont des très, très belles valeurs et qui font… Du financement participatif donc si je tape sur internet euh, projet éthique euh, ou euh, je sais pas euh, projet solidaire financement participatif je vais tomber sur des milliers de pages sur le moteur de recherche donc pour vous trouver vous ça va pas être avec ces, euh, ces, ces, ces mots ces mots clés euh, là sur internet et donc il va falloir forcément mettre la gomme sur la communication en tout cas tout projet confondu du plus petit qui va avoir besoin de réunir quelques centaines d'euros jusqu'aux plus gros, qui sont à plusieurs centaines ou plusieurs dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour les gamers, notamment. Euh, bah, ou alors, quand on s'appelle Cyril Dion, quand on s'appelle Cyril Dion, on a un super beau réseau. Et donc là, on arrive à faire des campagnes de financement participatif qui dépote. Euh, voilà. Mais quand on n'a pas le réseau de Cyril Dion, euh, bah, forcément, ça veut dire qu'il faut le faire à sa propre échelle à soi. Et donc, cette moyenne-là, elle est là pour rappelez que le financement participatif, ça va être quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros dans le meilleur des cas, quand on a un très, très beau réseau autour de soi. Il n'est pas rare de voir 10, 15, 20 000 euros, parfois 30 000 euros sur le financement participatif. Ça devient plus rare quand on parle de 40, 50 000 euros. Ça devient beaucoup plus rare. Et donc, forcément, les 100 000 euros, si vous n'êtes pas Cyril Vian, euh, ou si vous n'êtes pas des gros gamers, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et là, il faudra sans doute se rediriger vers un autre mode de financement. La moyenne de contribution, elle, elle est là, mais je vais la pondérer juste après pour vous indiquer euh, ce que les gens, la hauteur à laquelle les gens participent. La moyenne nationale, encore une fois, hein, tout secteur d'activité, c'est autour de 45-50 euros. C'est un montant qui revient très, très souvent. Mais la médiane, donc là où il y a le plus de personnes qui viennent soutenir un même projet, c'est plutôt autour de 25-30 euros. C'est intéressant d'avoir ces montants-là en tête parce que c'est du coup souvent les contreparties qui sont choisies, ces montants-là aussi. Et ça vous permet, si vous vous avez un objectif, de vous dire un objectif déjà un petit peu en tête, de dire « Ok, moi je vise 7000 euros euh, si, euh, si je suis un petit peu optimiste et que je me dis que les gens vont me donner en moyenne 50 euros, je fais 7000 euros divisé par 50 et ça me donne le nombre de personnes qu'il va falloir que j'arrive à convaincre sur ma page. Et vous allez voir tout de suite que finalement, ce n'est pas si simple que ça, une campagne de financement participatif. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire convaincre pas mal de monde. Après, ça reste des moyennes et des médianes. Donc, ces chiffres-là, normalement, si tout va bien, vous allez me faire mentir et vous allez les modifier pour qu'ils ressemblent beaucoup plus à votre façon de faire et surtout à vos réseaux. Un petit exemple, deux petits, deux petits exemples très rapides. Euh, le premier, c'est les colibris. J'imagine que tout le monde connaît le mouvement colibri. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très très grave, mais, mais hein, j'imagine quand même. <rire> du coup, euh, Les colibris, en ce moment, ils font une campagne pour le numéro 2 de leur revue euh, 90 degrés. Euh, ils font une campagne sur Zest. Et donc, euh, euh, eux, leur moyenne est plus élevée. On l'a vu sur leur campagne précédente. Là, je, je n'ai pas encore les chiffres, la, la campagne est en cours, donc on n'a pas fait le bilan encore. Mais euh, sur la, la précédente euh, campagne, ils étaient plutôt autour de 70 euros de, euh, de collecte par personne. Mais ils sont reconnus d'intérêt général, donc ils ont la possibilité euh, de, de faire bénéficier à leurs contributeurs d'un euh, reçu fiscal en plus d'une super contrepartie qui fait plaisir. Donc, forcément, là, les gens participent un petit peu plus fortement parce que derrière, il y a un avantage fiscal. Autre chose, c'est que dans leur réseau, ils ont énormément de personnes. Ils ont beaucoup de profils différents. Ils ont aussi beaucoup beaucoup de citadins, beaucoup de personnes qui ont certains moyens et qui font que bah, voilà, quand je viens participer, je viens participer à la hauteur de mes moyens. Euh, un autre exemple. Euh, un exemple inverse, cette fois-ci, c'est Alternatiba, gros, gros réseau. Euh, ce réseau-là, majoritairement constitué de lycéens, d'étudiants, de très jeunes actifs, euh, de gens qui sont capables de faire le Tour de France en vélo pour faire la promotion de l'écologie. Et donc, euh, c'est des gens qui sont super, super motivés. Et en général, ont une moyenne d'âge qui est très, très basse, surtout en comparaison aux colibris. Et donc là, la moyenne de dons quand ils ont fait la promotion de leur film, ils ont fait une campagne sur Zest il y a, il y a trois ans, je crois, quelque chose comme ça, pour Irinzina, leur film, là, la moyenne de dons tournait plutôt autour de 12-15 euros par personne. Donc, vous voyez, selon qui vous avez dans vos réseaux, vous pouvez peut-être vous faire une idée de ce qui va se passer sur votre campagne de financement participatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant changer votre objectif, parce que en tout cas, ce n'est pas ça que nous on vous dira, euh, parce que votre objectif, il doit refléter la réalité de votre projet, euh, mais ça peut vous faire dire, OK, voilà l'effort que je vais devoir fournir, ou alors ça va être trop facile pour moi, peut-être ça va être l'un ou l'autre, euh, de réaliser une campagne et de réussir à mobiliser un maximum de monde. Voilà, à voir, selon votre cas de figure. Aurélie, je me permets ouais. de te dire qu'il est 36, donc euh, voilà, il faut. Ok, merci beaucoup. Ouais. Et bien du coup, je vais passer très rapidement sur cette partie-là, mais, mais ce n'est pas la plus importante, donc ça, ce n'est pas très grave. Euh, C'était justement en, en complément euh, aux au dons euh, que font les gens. En général, vous leur proposez des contreparties. Il existe trois types de contreparties et souvent euh, l'idée c'est de les cumuler pour donner un petit peu plus de valeur à ces contreparties. Il y a les matériels, les symboliques et les expérientiels. Les symboliques par exemple c'est celles qui, euh, qui arrivent au tout début. C'est-à-dire, à partir de 5, 10 euros, vous recevrez un grand merci sur notre site Internet ou je vous enverrai un petit mail de remerciement, la bise des porteurs de projets, ou voilà quelque chose comme ça qui demande ni de temps, un tout petit peu de temps peut-être, mais pas d'argent à investir pour faire cette contrepartie-là. Euh, l'expérientiel ça va être euh, on vous invite euh, sur le lieu euh, pour euh, un moment convivial tous ensemble ou alors vous serez invité à un atelier pédagogique ou voilà quelque chose comme ça qui permette euh, je sais pas une visite guidée euh, du lieu ou, ou euh, l'inauguration bon après il faut être euh, faire attention à la période Covid et euh, aux restrictions sanitaires, mais, mais si vous avez la possibilité d'offrir de l'expérience aux personnes, ça c'est en général assez euh, apprécié, voilà, surtout quand on a un moment convivial avec les porteurs de projets et potentiellement avec d'autres contributeurs. Là, ça, vraiment, ça implique le réseau et ça permet de souder euh, cette communauté naissante euh, ou euh, renaissante en fabrication euh, durant cette campagne. Et enfin, les matériels, les contreparties matérielles, ça va être, ben, on vous offre, euh, je ne sais pas si vous avez dans votre lieu un artisan, peut-être qui jouera le jeu, euh, de proposer, euh, je ne sais pas, certaines de ses fabrications euh, dans les contreparties. Ou si vous avez une boulangerie dans votre tiers-lieu, ben, ça peut être super chouette d'indiquer aux gens, ben, là on vous offre aussi une brioche ou un pain, euh, euh, du fournil ou quelque chose comme ça, Voilà, si c'est possible. Et si c'est cohérent avec le projet. Si vous n'en avez pas, on va essayer de se montrer inventif. Mais il ne s'agit pas de créer des bouddhistes pour créer des bouddhistes. Parce que là, le message écologique, est serait peut-être un peu, un, peu, un peu bizarre, un peu incohérent. Voilà, il faut voir. Si vous n'avez si pas, de, de, de, pas de boutique, n'offrez pas de brosses à dents en bambou. Ça ne fera pas sens. On va vraiment se demander c'est quoi le rapport entre, entre l'éco-village et, et les brosses à dents en bambou. Voilà. Et donc, nous, quand on voit vos contreparties, souvent, on essaie de vous dire attention à trouver le bon équilibre entre ce que ça va vous coûter et ce que ça pourrait coûter aux yeux du contributeur. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité, toujours avec l'exemple de la brosse à dents au bambou, de la proposer, cette brosse à dents, ben pourquoi pas, mais ne la proposez pas à 50 euros de dons. Parce que là, on va se dire ça fait cher, la brosse à dents. Et donc, on va oublier assez rapidement ce qu'on avait vu sur la description de votre projet pour se, se dire juste, bah disons, c'est super radin comme contrepartie. Donc, il vaut mieux éviter euh, ce genre de, ce genre de, de, de problème. Donc, euh, euh, donc ça, c'est vraiment à voir. À l'inverse, si vous euh, faites des contreparties qui sont super, super généreuses, tant mieux pour le contributeur. Mais nous, on sera aussi là pour vous alerter en vous disant, est-ce que vous êtes sûr des coûts euh, que ça va euh, avoir pour vous est-ce que vous avez prévu les envois postaux ou est-ce que c'est tout à venir chercher sur place Alors, On va vous questionner sur la logistique pour challenger un petit peu les propositions que vous faites et voir si c'est vraiment super bien adapté, sachant que notre avis là-dessus est complètement subjectif. Donc forcément, ce sera vraiment à vous de voir et de prendre la décision au final. Mais c'est bien d'avoir cet échange-là quand même entre nous. Quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai pris trop de temps euh, de vous parler de la règle des trois cercles. Donc, euh, Je pense que ça peut peut-être venir dans vos questions. Euh, L'idée des trois cercles, c'est dans la théorie, du coup je prends juste deux petites minutes pour le dire, c'est de se dire qu'il faut à tout prix éviter de parler euh, à tout le monde en même temps de votre financement participatif dans les premiers jours de la campagne. Si vous faites ça, ça veut dire que vous allez faire… Un, deux mails, des posts sur les réseaux sociaux, euh, des appels téléphoniques, des choses comme ça, tout condensé sur le premier jour. Ça, c'est hyper contre-productif. Déjà parce que vous allez euh, griller toutes vos billets au début, et du coup, toute votre énergie, et derrière, vous n'en aurez plus. Il vaut mieux y aller par étapes. Ensuite, parce que euh, quand vous touchez tout le monde du premier coup, c'est-à-dire premier, deuxième et troisième cercle, ben vous touchez aussi des gens que vous ne connaissez pas ou pas bien. Et vous touchez donc euh, ben, comment, ces personnes-là qui vont arriver sur votre campagne et qui vont voir euh, un compteur à 0 euros ou 50 euros de contribution. Ces gens qui ne vous connaissent pas, ils avaient besoin de voir avant qu'il y avait déjà des gens qui vous faisaient confiance que tout allait bien sur votre projet, que ça envoyait quelque chose de positif et de dynamique. Il est beaucoup plus compliqué pour des gens qui ne vous connaissent pas de se dire « Ah, ben, c'est un chouette projet, j'y vais quand même, sachant que je risque de prendre un, un, un petit risque quand même et de me faire rembourser dans le meilleur des cas, si tout va bien. Euh, » En fait, ça, c'est le syndrome du restaurant vide. C'est-à-dire que si vous êtes dans une rue et que côte à côte, il y a un restaurant plein et un restaurant vide, vous-même, vous allez vous poser des questions sur le restaurant vide. Vous n'allez pas vous dire, oh, le pauvre restaurateur, je vais aller manger chez lui. Vous allez plutôt vous dire, enfin il y a de fortes chances que vous vous disiez quelque chose comme, euh, bon, je n'ai pas envie de finir ma soirée à l'hôpital, intoxication alimentaire, je vais faire la queue comme tout le monde dans le restaurant, euh, juste à côté. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est bien d'y aller par étapes, de commencer par les gens qui vous sont les plus proches et de finir par les gens qui vous sont les plus éloignés. Donc pour ça, nous, on a, toute une recette euh, un peu développée pour vous aider à euh, franchir ces étapes-là, sachant qu'en gros, il faut se dire qu'avec votre premier cercle, le, le, enfin, pardon, sachant qu'en gros, se dire que le premier cercle, c'est que des personnes qui vous sont très, très proches. Relation de confiance très établie. Et donc, c'est des proches, c'est amis, famille, mais c'est évidemment euh, au, élargi au collectif, c'est-à-dire que c'est chacun sollicite ses amis et sa famille dans le collectif. Ensuite, le deuxième cercle, c'est tout son carnet d'adresses, toutes les personnes pour lesquelles vous avez la possibilité de communiquer. Ce qui veut dire que possiblement, il va y avoir des partenaires, des fournisseurs, des voisins, des clients, des prospects, des associations dans lesquelles vous étiez bénévole, des collègues d'une ancienne vie professionnelle. Là, normalement, il y a un gros paquet de personnes et ça, c'est le plus gros du boulot. Et derrière, après, le troisième cercle, c'est des nouvelles personnes qu'on ne peut atteindre que d'une seule façon, c'est d'obtenir des relais, donc être dans les newsletters, être dans, euh, dans, je sais pas, être relayé dans les réseaux sociaux de quelqu'un, si vous connaissez euh, quelqu'un qui a un blog ou une chaîne YouTube, voilà, quelqu'un comme ça, c'est une mine d'or qui pourra vous relayer et vous aider à toucher de nouvelles personnes. C'est ça le troisième slide. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire très, très, très, très vite, mais si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas et donc je vous donnerai la slide pour laquelle vous, dans laquelle vous avez notre adresse mail et le lien cliquable de prise de rendez-vous de l'équipe, donc Hélène et moi. Comme ça, si jamais vous vous mettez en mode, je veux en savoir plus ou je veux euh, préparer ma campagne, euh, même si c'est dans mon temps, hein, vous pourrez prendre un premier rendez-vous avec nous et on pourra échanger euh, là-dessus. Voilà. Merci mille fois Aurélie. Écoute, je ne fais pas de film de campagne, mais j'ai été passionnée, quoi. Je n'ai pas décroché, c'est trop bien. Merci beaucoup. Je me suis pris quelques notes. Euh, alors, bon, on passe à un temps de questions-réponses. Euh, alors, on n'est pas nombreux. Celui qui veut parler peut soit lever la main, soit ouvrir son micro et sa vidéo. Ah bah ben, voilà, il y a Nol qui met sa vidéo. Donc... Euh, si, si tu as une question, tu peux y aller. et puis On essaie de faire cette façon fluide. Euh, moi, c'était plus sur euh, okay. l'aspect euh, euh, titre participatif. Alors, je, je sais pas si on peut faire. Euh... Vous m'entendez bien D'un point, mais, mais okay. je pense qu'on va y arriver. Ça fait mon micro, alors. Euh, oui, pour savoir si, euh, ouais, on va parler des types participatifs après. Puis, euh, non, moi J'ai trouvé ça super intéressant, mais du coup, c'est plus euh, sur un, un investissement déjà ciblé, euh, on sait à peu près quelle, quelle somme on veut, on veut atteindre. Et euh, oui, le, le danger qu'on qu reste plus, plus de 45 jours euh, en ligne, c'est personnel, mais c'est aussi au niveau de, de la communication sur le, sur le projet et donc plus euh, L'objectif va être large, puis on peut se donner aussi peut-être du temps. Oui, effectivement, sur, sur le calendrier, effectivement, euh, merci d'avoir cette question. Sur le calendrier, effectivement, Si après, moi, je refuse jamais. Quelqu'un qui me dit « j'ai besoin de 70 jours », je ne vais pas lui dire « ah oh, non, euh, j'aime pas euh, l'idée euh, ». Il ne faut pas, pas plus de 60 jours, et puis dans l'idéal, 45. Il est hors de question que je dise ça à un porteur de projet un jour. Ça, c'est clair que non. Euh, du coup, si on me dit 70 jours, je vais juste alerter en disant « Attention, il faut quand même que vous ayez des messages positifs et différents à indiquer au fur et à mesure, et il ne faudra pas épuiser vos réseaux, donc il ne faudra pas euh, leur écrire des mails trop, trop fréquemment et y aller avec parcimonie et peut-être expliquer le calendrier de votre projet. » Voilà. Après, c'est tout. Il faut juste prendre quelques petites pincettes. Et, euh, et un projet qui parfois arrive à 10 jours de la fin de sa campagne, qui revient vers moi et qui me dit, bah, en fait, là, j'ai l'occasion d'être relayé dans la presse locale, je vais passer dans un podcast, machin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de décaler un petit peu la fin de la campagne Il y a hors de question que je refuse une je demande pareille, exactement pour les mêmes raisons. C'est une super belle occasion de parler de son projet. Donc, euh, je vais lui dire oui, effectivement, bien sûr. Euh, après, si on fait le coup, euh, à chaque fois qu'on euh, qu se rapproche de la fin et qu'on dit... Euh, encore dix jours, s'il vous plaît, encore cinq jours, s'il vous plaît. Bon, il y a un moment où je vais quand même dire non, <rire> parce que ça fait plus sens qu'il faut vraiment savoir s'arrêter à un moment et puis, euh, et puis que les contributeurs ne vont rien y comprendre. Quand on promet des contreparties, on les promet à une certaine date. Donc, quand on continue à décaler la date de fin, c'est important de pouvoir prévenir tout le monde, parce que certains attendent vraiment la fin. En plus, il faut voir que la fin de la campagne de financement participatif est un moment clé dans l'animation de sa campagne. Parce qu'en général, c'est là où on revient vers tout le monde et on leur dit J-3, J-2 avant la fin. Ça permet de rattraper un peu tous les procrastinateurs. Et il y en a beaucoup. Il y en a toute une flopée. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui procrastinent et qui attendent pour les financements participatifs, en tout cas pas pour tout, mais pour les financements participatifs, je reçois la première sollicitation et j'ai tendance à me dire « Oh, bah, je verrai plus tard. Oh, ma carte bancaire est dans le salon, je suis dans ma chambre. » Je verrai plus tard. J'ai toujours les meilleures excuses d'attendre. Puis en même temps, ça me permet de prendre des nouvelles un petit peu du projet. Et donc, j'attends vraiment la dernière minute et la dernière relance. Cette dernière relance, elle est super, super importante. Donc, si on décale tout en la fin, il n'y a jamais vraiment de relance possible, ou en tout cas pas de relance euh, très cohérente avec euh, les objectifs du projet. Après, pour les titres participatifs, ça, c'est une question qui est complètement différente. Et du coup, il faut voir la forme de financement participatif qui s'adapterait le mieux à votre projet. Certains projets font le pari de mener deux campagnes de financement participatif, c'est-à-dire une sous forme de dons et l'autre sous forme d'investissement ou de prêts participatif. Le problème de ça, c'est qu'on a deux compteurs, du coup, parce que deux campagnes à mener. Et il faut être super, super clair avec ces réseaux pour indiquer où aller, euh, dans quelle euh, perspective, parce que quand on donne de l'argent, ça ne pourra pas aller dans les mêmes lignes comptables que quand on prête de l'argent ou qu'on investit dans le capital d'une entreprise. Donc c'est super important de pouvoir renseigner les gens de façon très très claire pour éviter que quelqu'un ne se dise bah, c'est plus simple pour moi de donner sur Zest parce que du coup il y a un module de paiement plutôt que de faire un chèque et de l'envoyer pour l'investissement en capital ou en prêt. Alors qu'en fait, son besoin, c'était vraiment de vous prêter de l'argent. Voilà. Il faut être super, super clair si jamais vous voulez mener de front euh, deux campagnes. Voilà. Oui. Il y a une autre question, non Oui, je crois qu'il y a Claude. Est-ce oui, que j'ai répondu je... déjà N'hésitez pas, sinon un, un petit mail hein, pour, pour des compliments. Là, vous devez… Bonjour, je m'appelle Claude, je suis… Euh dans un projet d'Oasis qui est en train de finir sa construction et on est déjà assez bien avancé en termes de financement, mais on, comme on, on souhaiterait faire un financement participatif pour les équipements en particulier de notre maison commune. Et donc, nous, on est, une, on est sous une forme de SAS d'une coopérative et une SAS coopérative, et donc euh, il n'est pas question qu'on reçoive des dons, ce n'est pas possible. Donc euh, on, fait, on travaille en ce moment sur euh, donc des, un appel au prêt avec une méthode qui, qui n'est pas de passer euh, par. Euh, une plateforme comme Zest, mais de s'adresser directement à nos proches et à qui eux-mêmes euh, euh, demanderont peut-être à leur carte d'adresse, etc. Euh, est-ce que vous avez des expériences de cette nature ou est-ce que vous pouvez, des, vous pouvez nous donner des indications de, de, de cette piste-là qui est évidemment assez différente de celle que vous avez présentée oui. merci. Alors, en tout cas, le conseil que je pourrais vous donner, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Il m'arrive d'orienter des gens en leur disant, votre besoin à vous ne va pas être comblé avec zeste. Ça m'arrive hein, parfois. Et donc, des cas comme le vôtre où le besoin va être tourné sur le prêt ou sur la demande de son entourage proche ou vraiment une collecte. C'est du financement participatif quand même, hein, mais en dehors en d'une dehors plateforme. Euh, quand c'est ça, moi, je leur donne les mêmes conseils d'organisation de leur euh, campagne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la même chose, mais avec vos, enfin, la même chose, pas tout à fait, mais avec vos propres moyens. Vous n'aurez pas de compteur, vous n'aurez pas la dynamique de campagne, vous n'aurez pas euh, de contrepartie à proposer ou des choses comme ça, mais vous allez pouvoir leur proposer de s'impliquer dans votre projet sous forme de prêt. Il faudra être hyper, hyper clair et vérifier, même si vous avez la possibilité avec un juriste, sur les limites que vous ne devez pas franchir. Quand on ne veut pas passer du mode euh, privé au mode public financement participatif, il y a des limites euh, juridiques à ne pas dépasser. Donc, renseignez-vous bien sur ce que vous avez le droit de faire ou pas, c'est super important. Euh, la petite chose quand même que je voulais pr euh, préciser, c'est que… Euh, le financement participatif, effectivement, nous, on parle de dons ou de prévente. Vous, vous avez la possibilité aussi de faire du financement participatif en tant qu'entreprise. Hein. C'est juste que vous ne l'enregistrerez enfin, pas sous forme de dons. Ça va être des produits ça. que vous allez enregistrer. Mais sinon, le modèle est exactement le même. Donc, rien ne vous empêche de passer par une plateforme. Mais si vous voulez vraiment faire du prêt participatif par vous-même, ça va se jouer par courrier, par mail, recevoir des virements, et des chèques au lieu des cartes bancaires. Et après, votre méthode de communication devra quand même être sensiblement la même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une page Internet sur une plateforme, le conseil que je vous donnerai, c'est d'avoir une page Internet vitrine sur votre propre site Internet pour expliquer exactement quels sont les enjeux, quels sont les besoins, combien vous voulez viser dans un certain laps de temps qui peut être plus long du coup. Que la campagne de financement participatif que nous on proposera. Et avec ça, vous n'aurez pas le petit compteur qui va bien, parce que sinon ça ça, ça, ça mérite un petit développement informatique, mais euh, vous pouvez euh, mettre à jour régulièrement votre page pour indiquer merci aux, euh, je sais pas, aux, aux 100 premières personnes qui nous ont déjà soutenus. Ça nous permet d'avoir collecté X euros. C'est une première chose. Et puis, euh, euh, comment. Euh, oui, et puis du coup, respectez bien la règle des trois cercles. Ne faites pas tout. Euh, Comment, euh, ne, ne, ne mettez pas tous les moyens en allant chercher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux ou sur tout le territoire oui, allez oui, d'abord bien chercher vos points, je crois merci beaucoup et juste un, un point euh, dans ce que vous avez dit les limites juridiques elles, elles sont de quelle nature je ne sais pas En fait, justement je ne sais pas et c'est pour ça que je préférerais que vous preniez des précautions pour vous assurer de ne pas avoir une requalification derrière euh, parce qu'une requalification ça, ça voudrait dire une amende un contrôle ACPR, Banque de France, et là, là on tombe dans des trucs où on perd vraiment tout son humour. Ce n'est pas drôle du tout de se, faire, de se faire contrôler avec des risques de requalification d'argent. Juste Merci. parce qu'on a parlé à 10 personnes de plus que ce qu'on avait le droit de faire. Enfin, voilà. Il y a des limites comme ça à ne pas dépasser, beaucoup plus sur le capital que sur le prêt participatif. Mais sait-on jamais, comme je n'ai pas toutes les informations, je préférerais vraiment vous indiquer de, de vérifier ça avec un juriste, un avocat ou, ou même un comptable. Okay. super, merci, merci beaucoup et je complète, Claude m'a soufflé de faire un échange avec Marc Bodinier d'Habiter qui a fait ça pour son projet et donc il pourra peut-être nous partager et puis approfondir ces questions juridiques euh, effectivement euh, Adrien tu peux y aller alors Adrien oui super bonsoir je m'appelle Adrien, je suis parti de la Cité Caringa en Bretagne et euh, j'avais une question sur euh, les éventuelles déductions d'impôts que pourront faire ou pas euh, les donateurs. Est-ce que c'est considéré comme un don, donc euh, éligible à une déduction fiscale des 66 est-ce qu'il y a des plafonds pour ça, est-ce qu'il y a un reçu fiscal qui est généré automatiquement euh, Voilà, c'était ma question. Merci. Ouais. Merci à vous. Euh, alors, il n'y aura que les associations reconnues d'intérêt général euh, qui pourront euh, faire bénéficier de l'avantage fiscal sur un financement participatif. En fait… Euh c'est pas la plateforme et c'est pas le fait de réaliser un financement participatif qui ouvre le droit aux contributeurs à un avantage fiscal. C'est bien la forme juridique de la structure qui est bénéficiaire des fonds. Donc, si vous avez une association, parce que parfois, on a plusieurs structures, une SIC, une coopérative, enfin, je sais pas, on a plusieurs structures pour porter un même projet parce qu'il y a plusieurs activités, plusieurs pendants à son projet. Si à l'intérieur, vous avez une association, vérifiez, Faites la demande du rescrit fiscal, ça peut prendre un petit peu de temps, donc plutôt vous le faites, mieux c'est, et vérifiez si vous êtes bien éligible à ça. Si les statuts sont cohérents avec les restrictions du rescrit fiscal, ça peut valoir le coup de faire la demande, d'attendre un petit peu avant de réaliser une première campagne de financement participatif pour s'assurer que vous pouvez faire bénéficier aux gens de cet avantage fiscal. Sinon, euh, sinon ce sera non. Euh, si vous n'êtes pas association reconnue d'intérêt général, il n'y aura pas moyen euh, de, de, de faire bénéficier aux contributeurs de l'avantage. Euh, et pour la question du plafond, oui, il y en a un. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous euh, cumulez avantage fiscal plus contrepartie, là, il y aura un plafond à ne pas dépasser. Euh, C'est-à-dire ne pas dépasser 20 de la valeur de la contrepartie. Donc, en fait, si vous voulez cumuler, comme, la fabrique des colib Pardon, comme les colibris l'avaient fait, euh, si vous voulez cumuler avantage fiscal plus contrepartie, il faut faire attention à la valeur de la contrepartie matérielle que vous allez dispenser. Si c'est de l'expérientiel et du symbolique, c'est bon, ça marche, a pas de souci. Mais si c'est du matériel, du coup, là, il faudra faire attention à ne pas dépasser un certain montant en fonction du montant à laquelle vous, vous rendez disponible votre, euh, votre contrepartie. Mais ça, c'est en général des choses qu'on voit de toute façon au moment du montage euh, de, du financement participatif. Quoi. Voilà. Donc, la réponse vraiment la plus importante pour vous, c'est si vous avez une association dans les différentes structures, vérifiez si elle est bien euh, éligible au rescrit fiscal et si elle l'est, oui, vous pourrez faire bénéficier à vos contributeurs de l'avantage fiscal. Super, merci beaucoup. C'est bon pour toi, Adrien Oui, j'imagine que oui, si tu ne te manifestes pas. Euh, Ramine, le village de Pourg. <rire> Oui. Euh, alors, petite question technique sur la fiscalité. Nous, on est une association qui est fiscalisée comme une entreprise classique, euh, voilà, TVA sur les sociétés et tout. Et euh, je me posais la question du régime fiscal qui s'applique aux euh, au revenus qu'on aurait à travers un financement participatif. Oui, pour les contreparties, du coup, en gros, c'est ça parce que oui, du coup, si, si, vous, euh, si vous payez la TVA, euh, vous payez la TVA aussi sur euh, le financement participatif. Ça va être considéré comme du produit, donc vous paierez la TVA exactement de la même façon. Et donc, en général, le comptable a le choix. Il, soit il, il se dit :« Attends, il y a quand même une minorité de personnes qui n'ont pas choisi euh, de contrepartie, donc je vais mettre toute cette écriture comptable dans les revenus exceptionnels, mettre la TVA comme d'hab. » Voilà. Si par contre... Il euh, euh, y a une majorité de personnes qui n'a pas choisi de contrepartie, va bah, choisir les produits exceptionnels et puis faire en sorte. Enfin, bah, L'écriture comptable en général, euh, c'est vraiment le comptable euh, qui voit. Moi, je peux vous envoyer par la suite dans le mail que j'enverrai euh, demain, je pense, euh, avec euh, la slide. Je peux vous envoyer la règle fiscale et comptable avec euh, la TVA et la comptabilité pour les projets. Euh, en général, je le donne avec l'exemple d'une boulangerie, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Donc, euh, c'est juste histoire d'être très, très clair sur cette histoire de contrepartie et de TVA applicable. Ok, merci beaucoup. Ouais, ça, avec ouais, plaisir. Super. Euh, Est-ce qu'il a. Ah, je vois que Terrasil peut-être a envie de poser une question. Ouais. Allô, allô, bonjour. Oui, alors on vous entend, mais de loin aussi, vous pouvez peut-être parler un okay. tout petit peu plus fort mieux Un peu mieux, ouais. Ok, j'essaie de parler super fort. Euh, du coup, on ne nous voit pas très bien. On est Joanna et Elena de Terresil. Et euh, moi, j'avais une question pour revenir. Je crois que ça a été un petit peu adressé dans la première question, mais je n'ai pas été super attentive. Et euh, je voulais revenir sur, euh, justement, le côté euh, don et prêt. Euh, est-ce que ça paraît pertinent dans une même campagne d'avoir, euh, en fait, de partir sur… Euh, on appelle, enfin un appel après, mais si euh, les contributeurs ont envie de donner, c'est OK aussi. Enfin, est-ce que… Euh, on peut le mener de la même manière dans la même campagne et c'est ok ou est-ce que ça paraît pas pertinent Alors vous ne pourrez pas mener, euh, merci, vous ne pourrez pas, en plus j'ai tout entendu, donc ça, cool. vous ne pourrez pas mener dans la même campagne sur deux types d'argent différents, c'est-à-dire que si vous voulez faire du prêt euh, participatif et du don, il va vraiment falloir que ce soit sur deux euh, endroits complètement distincts. Par exemple, avec euh, l'exemple de Claude tout à l'heure, si jamais il faisait une campagne de dons en simultané à sa, sa, ses sollicitations de prêt, le prêt, il l'aurait fait euh, par lui-même, euh, tout seul, avec ses propres moyens, et le don, bah, il aurait pu le faire euh, chez nous sans aucun problème, avec quand même la difficulté de se dire que là, on mène deux fronts. Deux campagnes en sollicitant les mêmes personnes. Donc, il faut faire très attention. Il y a un effort pédagogique qui est beaucoup, beaucoup plus élevé parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent parce qu'une fois qu'ils sont passés par un moyen, ils ne peuvent pas revenir dessus. C'est-à-dire que euh, s'ils ont fait un don, ils ne pourront pas vous dire euh, quand est-ce que je reçois mes intérêts. C'est mort en fait parce que vous ne pourrez pas requalifier l'argent derrière sous forme de prêt. Voilà, ça, vous ne pourrez pas vraiment pas, il n'y a pas de vase communiquant entre les deux écritures de collecte. Et du coup, après, mener de front deux campagnes, pourquoi pas, avec du coup cette difficulté, mais en se disant qu'il faut être super, super clair, idéalement, je vous dirais quand même de comment De donner priorité à l'une des deux campagnes. Par exemple, si votre priorité c'est... Euh, de faire parler du projet et d'attirer un max de monde, peut-être que la campagne prioritaire sera celle du don. Dans vos communications, vous pourrez dire, mais pour les gens qui ne veulent pas donner, euh, qui préfèrent prêter, vous pouvez nous envoyer un chèque et remplir le bulletin de prêt euh, par ici. Voilà, ça, c'est carrément possible. À l'inverse, si votre besoin, c'est plutôt d'aller chercher un maximum de personnes sous la forme de prêt, à ce moment-là, soit vous passez par une plateforme qui fait du prêt participatif, Soit vous le faites par vos propres moyens, comme Claude. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être dire « Nous, notre besoin, c'est du prêt, euh, ouverture du prêt à partir de 50 ou 100 euros, je ne sais pas, le, le ticket, quelque chose comme ça. Euh, » Et euh, pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas ou qui voudraient participer mais à des moyens euh, plus faibles, à ce moment-là, on peut aussi recevoir des dons et du coup, euh, indiquer par où ils peuvent passer pour faire le don. Euh, mon conseil à moi, ce serait donc, si vous avez besoin de faire les deux en simultané, de donner priorité à l'une des deux campagnes, histoire d'être très, très clair et euh, de ne pas tromper les gens, malgré vous, hein, bien sûr, je ne dis pas que <rire> ce sera fait exprès, mais une de ne pas tromper les gens et que euh, personne ne, euh, ne se sente lésé euh, derrière et que du coup, vous pouvez vraiment proposer différentes formes d'argent qui pourra s'ajuster à chaque portefeuille, parce que si vous ouvrez à 100 euros, moi, je n'ai peut-être pas les moyens de vous suivre. Par contre, si mon projet, si votre projet pardon, me plaît, ben, peut-être qu'à 5 ou 10 euros, ça me disait bien, et donc, vous faire un don, ça pourra peut-être me faire plaisir. Quoi. Voilà, Ça, c'est carrément possible. Donc, priorisez bien votre campagne, si vous devez le faire, hein, euh, si vous devez euh, en faire en simultané, parce qu'évidemment, idéalement, euh, si vous n'avez pas besoin de ça, vous faites une première campagne de financement participatif et un an plus tard, vous revenez, vous faites votre nouvelle campagne sous une autre forme. Et du coup, voilà, vous n'épuisez personne et vous n'avez pas ce gros effort de pédagogie à fournir. Quoi. À voir. Est-ce que ça répond à peu près à la question oui, ouais, c'est super clair. Merci beaucoup. Super. Euh, alors, on s'était donné une heure. Là, on... Ça te va, Aurélie, si on se prend encore quelques minutes Oui, ouais, pas de souci. Ok, super. Euh, je vois que Nol, tu as encore une question. Oui, par contre, je ne voulais pas prendre le tour de quelqu'un s'il euh, y avait encore une autre question. quelqu'un. de quelqu bah, le, Si vous avez une question, levez la main, mais pour l'instant, il n'y a personne. Donc, vas-y. Euh, donc, euh, oui, Nol, la Karinga, aussi en Bretagne, avec Adrien. Et donc, euh, je voulais demander une précision. Donc, euh, rescrit fiscal pour une association, c'est obligatoire. Aussi, euh, c'est marqué dans l'association, de, de, de, dans les statuts de l'association qu'elle est de, de, à vue de non lucratif et d'intérêt général. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment besoin de, de risquer le refus de l'administration Première chose. Et deuxième chose, dans le cas d'une SKIC, si ce n'est pas un apport au capital, est-ce que ça demande un agrément ESUS pour avoir une exonération dans le cas d'un don comme ça Alors, pour la deuxième question, parce que c'est la plus simple, agrément ESUS ou pas, dans un financement participatif sous forme de don, ça n'ouvrira pas la possibilité d'un reçu fiscal parce que là, ce sera vraiment sous, sous, sous la forme d'un don. Par contre, ESUS, euh, si vous ouvrez votre capital, là, il y aura un avantage, surtout si vous êtes euh, une très récente, je crois que c'est moins de 3 ans d'activité ou moins de 7 ans d'activité, Enfin, je ne sais plus, voilà, vraiment, ESUS, euh, Mais du coup, c'est vraiment pour capital, euh, l'avantage fiscal pour, euh, pour les entreprises. Euh, par contre, pour l'association, risquer un refus, euh, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux quand même. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, il vaut mieux… Euh, en fait, déjà, si vous allez sur le site du gouvernement et que vous vérifiez les différentes euh, les restrictions qu'il y a à être éligible euh, au rescrit fiscal, si vous vérifiez ça et que euh, vous euh, constatez que vos statuts sont parfaitement cohérents avec les différentes restrictions, normalement, vous ne prenez pas beaucoup de risques à prendre un peu d'avance sur une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que si vous... Votre association est toute récente, mais qu'elle remplit toutes les cases théoriques. Elle remplit toutes les cases. Vous envoyez votre demande de rescrit fiscal quand même pour être tranquille, mais vous n'obtiendrez pas la réponse tout de suite. Si vous avez besoin de faire votre campagne de financement participatif, si toutes les cases théoriques sont remplies, il n'y aura pas de problème pour mettre en place euh, l'édition des reçus fiscaux de façon automatique à la fin de la campagne par la plateforme. Parce que la théorie veut que vous ne prenez aucun risque voilà, en cas de réponse négative, ce enfin, serait vraiment très, très surprenant. Euh, par contre, l'avantage d'avoir ce rescrit fiscal, c'est que euh, c'est passe-partout, c'est que derrière, on ne pourra jamais vous courir après pour vous dire vous avez délivré des reçus fiscaux sans l'autorisation. C'est plutôt ça le risque. Il vaut mieux risquer un refus que de risquer d'être rattrapé à un moment donné parce que vous n'êtes jamais, euh, jamais passé par cette étape de vérification. Euh, voilà. Après, ils ont un délai pour vous répondre. Ce délai, si jamais vous ne recevez pas, par exemple, votre association, là, elle est toute récente, vous envoyez le rescrit fiscal aujourd'hui, au bout de six mois, vous n'avez toujours pas de réponse. Vous, vous, vous dites « OK, pas de réponse », ça veut dire que normalement, c'est bon, j'ai le droit d'éditer des reçus fiscaux. Ça ne veut pas dire que votre… Euh, association est effectivement reconnue d'intérêt général, donc il ne faudra pas communiquer là-dessus sur votre site internet, sur la campagne il n'y aura pas de problème pour indiquer qu'il y a reçu fiscal mais ça veut surtout dire que le gouvernement ne peut pas avoir de recours juridique contre votre association parce qu'ils n'ont pas répondu à temps <rire> ça veut dire ça donc euh, faites quand même la démarche comme ça vous êtes absolument tranquille et vous pourrez délivrer autant de reçus fiscaux derrière pour toutes les adhésions les campagnes d'adhésion et et euh, et toutes, tous les dons qui vous seront faits, mécènes, adhérents ou pas, pour, pour la suite, moi, vous êtes vraiment tranquille. Voilà. A priori, une association à but non lucratif qui remplit des critères, il n'y a aucune raison pour que ce soit, pour que ce soit refusé. Quoi. Surtout des Karinga qui fait des choses aussi bonnes pour l'environnement. Il n'y a pas de raison. Euh, bon bah, Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et si jamais il y a des besoins, des questions supplémentaires, vous pourrez contacter directement Aurélie et l'équipe de Zest. Je m'associe à Adrien pour t'envoyer beaucoup de remerciements et un gros cœur parce que c'était vraiment hyper utile et tu as une énergie qui fait du bien. Donc, merci beaucoup Aurélie. Super. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Bonne soirée à tous et on continue les échanges par mail. Très bonne soirée. À bientôt peut-être. Au revoir. Salut, bonne soirée. Ciao. Ah. Ouais. Merci Hop. Au revoir. Merci. merci.